Salut, ici le Major Gérald, pour vous donner des conseils pour jouer post-apocalyptique en jeu de rôle. Moi généralement, quand je mène des parties de jeu de rôle post-apocalyptique, euh, que ce soit Milvaux ou autre, je constate une constante, euh, c'est que les joueuses veulent toujours jouer des cannibales. Alors bien sûr, moi je dis d'accord, car je respecte leur libre-arbitre. Le jeu de rôle est un espace de transgression, où on doit pouvoir éprouver au maximum son interactivité et sa liberté d'action. Donc euh, voilà, c'est très important. Le jeu de rôle, c'est un espace euh, eh d'expérimentation politique et sociale, de premier plan, où on peut éprouver une catharsis eh bien, en faisant des actes qui sont d'habitude moralement répréhensibles. C'est vrai, quelque part, une expérience de pensée philosophique. Mais néanmoins, je dois quand même rappeler une chose. Manger de la chair humaine, sanitairement parlant, c'est pas l'idée du siècle...